Bonjour tout le monde, c'est Mehdi, j'espère que vous allez bien à deux semaines de Noël. J'espère que vous arrivez à vous mettre dans, dans une bonne ambiance. En tout cas, personnellement, c'est ce que j'essaie de faire. Voilà, donc je prépare les cadeaux pour les enfants de l'école. J'essaie de préparer un repas sympathique pour ma famille. Donc c'est très important de aussi garder des pensées positives et de se réjouir des petites choses. D'ailleurs, c'est pour ça que je vous ai fait un petit décor, comme vous le découvrez ici. Donc, j'espère que le cadrage est à peu près correct. Hein. Voilà, bon. Alors, aujourd'hui, on va regarder un peu ce qui peut nous attendre sur 2023, étant entendu que je ferai des prévisions astrologiques. D'ailleurs, je fais une pause entre le 20 décembre et le 4 janvier. Là, je reprends mes consultations. Donc, au cours de ces périodes, je vais souffler un peu. Et puis, évidemment, encore une fois, je vais faire mes prévisions astrologiques qui sont compliquées puisque j'utilise l'astrologie uranienne qui demande quand même pas mal de cogitation et de quand même de connaissances spécifiques. Donc, ça prend beaucoup de temps. C'est pour ça que je ne peux pas en faire non plus toutes les cinq minutes. Bon, je reviendrai sur celle que j'avais faite d'ailleurs sur 2022. Alors, donc on va faire les cartes aujourd'hui. Donc, je sais qu'il y a des, des, des, des collègues voyantes qui sont excellentes, hein, comme Indigo, Tarou ou bien... Euh, ou Morgane l'a qui ont fait des très bonnes prévisions à mon sens. Ben Donc, je vais essayer de pas me laisser influencer, évidemment. Et donc, je vais regarder de mon côté. Voilà, Alors, il y a peut-être encore d'autres personnes qui ont fait des, des prévisions 2023. Je n'ai pas été voir, mais cette personne là je les suis quand même régulièrement. Et donc, franchement, je vous les recommande si vous ne les connaissez pas. Alors, je vais faire un peu différemment. Je vais déjà demander si on va avoir des événements positifs si on veut avoir des événements négatifs ou plutôt dans l'autre sens et donc euh, comme ça ça va nous donner un peu la, la tonalité et puis après j'essaierai de creuser dans le détail alors déjà sur 2023 allons-nous avoir des événements on va dire allez importants. et puis après on verra pour le négatif et le positif alors je reste sur la France hein, d'accord sinon le monde j'essaierai de voir après mais bon peut-être que je ferai un autre tirage pour ça je sais pas alors, aurons-nous des événements importants en 2023, alors en France On va demander à mon petit tarot, donc on va juste regarder la coupe. Alors, on aura des choses, des choses qui vont bouger. Vous voyez qu'on a deux cartes ici de, de mouvement, une avec une femme et une avec... Alors, on ne sait pas si c'est un homme ou une femme, normalement, c'est le chevalier, donc c'est un homme. Mais il y a des choses qui se mettent en route. Le chevalier de bâton, c'est quand même un... Un chevalier qui, qui montre les voyages et déménagements, donc il y a le mouvement. Et tout de suite, moi, intuitivement, ça fait penser aux gens qui vont partir. Ah, parce que c'est la carte des déménagements. Ici, le 6 d'épée, c'est une carte où on met des choses en route pour faire avancer les choses, pour améliorer les choses. Donc, d'une part, il y a des gens qui vont essayer de faire bouger les choses pour les améliorer. C'est ce que me dit la coupe. Et d'autre part, il y a des personnes qui vont partir. Ok. Alors, euh, à part ça, il m'a rien dit d'autre. Sinon, c'est simplement une année de mouvement. On va demander. y aura-t-il des événements négatifs En cette fois, je ne vais pas prendre la coupe. Je vais prendre simplement euh, une carte. Oui, il y aura des nouvelles financières. Alors, comme j'ai demandé les événements négatifs, les événements négatifs concerneront l'argent. Concerneront l'argent, pardon. Bon, bah, on n'est pas très surpris, hein, puisqu'on a déjà l'inflation euh, qui grimpe allègrement. Alors, chez nous aussi, il faut pas croire. Hein. Et, euh, et c'est pas fini. On va, on va redemander une autre carte, hein, juste pour ça. Oui, c'est bien ça. Alors ça, ça peut être les banques, hein, d'accord Puisqu'on a le, les, les nouvelles financières et les institutions, ça fait quand même penser aux banques. Bon, s'il y a des spécialistes, ils pourront me dire toujours ce qu'ils en pensent. Je suis pas spécialiste du tarot. Mais là, on aura des choses négatives concernant l'argent. Bien donc, euh, préparons-nous, n'est-ce pas Comme j'ai toujours. C'est pour ça que je fais des vidéos, d'ailleurs. Et est-ce qu'on aura des choses positives Parce qu'il n'y a pas de raison. Il hein. faut bien qu'il y en ait quand même aussi. Alors, cette fois, je vais refaire une coupe. Oui, bon, écoutez, je, je suis mon intuition. Alors, les choses positives, ben euh, pff, là, la coupe, elle est bof. Hein, parce que l'art me dit qu'il y a des gens qui ne voudront toujours pas voir et qui ne bougeront pas. Donc, les choses positives, ce sera très passif. Hein. Vous avez vraiment deux cartes ici euh, qui parle de ne pas vouloir se sortir d'une impasse parce qu'on ne veut pas voir la vérité. Donc, il y aura encore un aveuglement. Mais on va quand même rester sur notre question. Ça, ça peut juste donner la tendance hein, de nos chers gouvernants. Mais aurons-nous quand même des choses positives Donc, je vais faire comme tout à l'heure. Alors, il y aura euh, des... J'ai envie de dire des énergies féminines. Hein, J'aime pas trop le mot. On va dire des femmes, voilà. On aura des femmes qui vont commencer à... Faire vouloir bouger les choses. Hein, les femmes, quand elles s'y mettent, elles sont très, très, très combatives, très battantes. Et là, il y en aura une. Autre chose, alors il y en aura des questions de jugement. Donc ça, c'est quand on récolte ce qu'on sème. Donc les choses positives, c'est qu'il y aura des histoires de jugement, de justice, très certainement. Et peut-être certaines personnes qui auront enfin la, la récolte de leurs mauvaises actions. Bon, ok. Bien. Alors, on va y aller. Hein. Alors, j'ai repris tout mon Dixit. Tout mon Dixit. Donc, j'en ai plus de 300. J'ai tout mis par terre. J'ai tout remélangé. J'ai vraiment tout, tout, tout mélangé. Et j'ai fait plusieurs tas. Comme ça, je suis sûre que je pas toujours les mêmes cartes. Il y en a une qui vient de tomber. Et donc, on va, on va la retourner. Hein. Et donc, on va regarder un petit peu sur 2023. Donc, je vais plusieurs jeux. Je vais prendre le Grand Oracle Français. Je vais prendre les quatre postales, je crois que vous aimez bien, en attendant le, le tarot de, enfin le tarot, non pas le tarot pardon, l'oracle de divine Essence que je me suis offert pour Noël, j'ai le droit de me faire des cadeaux aussi de temps en temps, oui oui voilà, donc je me le suis offert. je sais qu'il y a une précommande déjà, puis il y a, des, il y a deux, deux promos, deux codes promos, je vous mettrai en dessous, un pour, euh, pour une réduction et un qui permet en même temps de faire des dons aux animaux, bon. Bref, donc, en attendant son oracle, je vais utiliser mes cartes postales, mon tarot de... Enfin, le grand oracle français, plutôt. Peut-être mon tarot doré, ouais. Et puis, de toute façon, le Dixit. Bon, on va retourner celle-ci, puisqu'elle a voulu retourner, être retournée. Bon, là, il y a un danger. OK. Bon, OK. <rire> Ça commence bien. Alors, on va commencer par les choses justement négatives. Alors, sur 2023, est-ce que je pourrais avoir des événements qui vont nous impacter Alors là, on a quelque chose... Ah, et ces deux-là, je les prends parce qu'elles sont tombées du jeu, d'accord Donc là, on en a une qui me fait penser euh... alors qui me fait penser à plusieurs choses, en fait. Hein. À des choses concernant les enfants. Les enfants, l'argent. Bon, ça me fait penser à des trafics d'enfants, je sais pas pourquoi. Bon, ça, c'est vraiment, vraiment horrible, mais il y en a. Ou alors, des choses où l'on met en fait les enfants en danger pour des questions d'argent. Et ça, ça peut être les trucs qui piquent, par exemple. Et ici, on a des campagnes d'intimidation. Donc des propas. La propa qui fait gants, qui fait deux, d'accord On va parler comme Chris Sinclair. Bon, donc il y a les deux trucs. Ok, donc ils vont continuer leur cirque. D'ailleurs, c'était euh, une image en relation avec le cirque. Hein. Bon. Ah, mais enfin, il faut, faut qu'elles arrêtent de se retourner, alors. Enfin, qu'est-ce qu'elles ont aujourd'hui, mes cartes? Vous me direz, je suis en super forme, j'ai super bien dormi. Donc, je dois être encore plein d'énergie, comme d'habitude. Et justement, c'est la carte de l'énergie qui sort. Donc, on aura des histoires d'électricité, c'est sûr. Alors, pour les personnes qui sont encore sceptiques par rapport aux questions électriques, qui pensent qu'on n'aura jamais de coupure, jamais de problème, je vous invite à regarder les spécialistes. Il y en a sur YouTube, des gens très sérieux, qui, explique un petit peu ce qui risque de se passer. D'accord Et moi, je dirais intuitivement, et vu aussi des aspects astrologiques, je dois dire, on aura un problème d'électricité. Point. Voilà. Bien. Alors. Donc, on va commencer par les choses négatives. Donc, il y en a déjà plusieurs qui sont retournées. Mais on va essayer d'en savoir un peu plus. Alors, on ne va pas retourner la coupe. On ne va pas regarder la coupe, hein, puisque là, on va faire euh, plusieurs lignes. <rire> Comme dirait Isabelle. <rire> Voilà. On va faire plusieurs lignes, comme comme le zigzag. D'ailleurs, lui, euh, faudrait qu'on essaie de faire un tirage dessus, mais bon, je me sens pleine d'énergie aujourd'hui. Alors, je peux essayer, parce que c'est pas évident de faire des tirages sur lui, je dois dire. C'est c'est comme percer euh, la une muraille de brouillard. Enfin, vous voyez, vous voyez le truc. Bon, alors sur 2023, m'a dit, concentre-toi. Vous avez vu, j'ai réussi à me mettre du vernis aujourd'hui. Oui, moi qui n'ai jamais le temps, j'ai réussi à m'en faire un un peu festif, voilà, avec des petites étoiles. Bon. Alors, 2023, qu'est-ce que on va voir alors de négative? On va commencer par le mauvais, hein, d'accord. Comme ça, pour finir sur des bonnes choses. Euh, je remettrai ensuite. Tiens, oui, j'ai aussi mes cartes là que j'avais pensé aussi prendre. Avec des mots. Hein, ça peut être intéressant. Attendez, je vais peut-être les mettre en ordre. Voilà. Voilà. On voilà, pourra essayer avec les mots aussi, tiens. Ouais, bon. Ok. On va déjà retourner à la première ligne, parce que je sens que vous êtes là en vous, en vous demandant. Alors, qu'est-ce qui va se passer Alors, toujours les questions de guerre Bon. Alors, ça, ça peut être aussi l'Europe où ils sont pas d'accord et ils se tirent entre euh, Ils se tirent entre les. Comment on appelle ça Entre les pattes, il me semble, hein, c'est ça, hein. Ouais. Ouais, enfin bon. Donc. Euh, ils ne sont pas d'accord entre eux. Bon, bah ça, c'est pas nouveau. Ok. Donc, il y aura des questions d'Europe, très certainement. Ici, on a vraiment un changement très important. Quand j'ai cette carte-là avec les cigognes, c'est un grand changement. On ira regarder. Ici, on a bien des gens qui iront... Alors, je suis dans le négatif pourtant. Hein. Donc, des gens qui iront se mettre à l'abri. Bien. Ici, l'oligarchie. D'accord. Et ici, quelque chose qui est cassé et qu'on ne peut pas réparer. Je vous dis, on est sur les choses négatives. Avec une salamandre. Alors, une salamandre, c'est un animal mythique. Qui est en relation également. À, alors, je ne veux pas que je vous dise de bêtises, mais il me semble que c'est le feu. Hein. D'accord La salamandre. Ouais. Vous savez, les histoires de feu. Hein. Ah, D'ailleurs, il faudra je vous poste une vidéo euh, sur laquelle je suis tombée, qui est très intéressante, qui nous montre que l'oligarchie pense que la prochaine destruction de la planète sera du fait d'un déluge. Ah, elles n'ont rien compris parce que. Euh, la prochaine destruction de la planète, hein, puisqu'il y a eu un déluge avec, avec Noé, hein, ça c'est été prouvé, hein. euh, on en a des traces. Ça, ce sera pas du tout le déluge, ce sera la destruction par le feu. Donc ils sont en train en fait de construire une, un arche de Noé. Si je vous assure, c'est pas des blagues. Je, je vous montrerai, euh, je vous mettrai le lien de la vidéo. Donc ils sont en train de construire un arche qui va leur servir à rien puisqu'on aura des problèmes de feu. Alors intuitivement, moi la salamandre, ça, ça me fait penser qu'on aura encore des problèmes de feu cette année. Ce qui n'est pas bon du tout, du tout. Bon, on est sur les choses négatives. Alors, on va aller chercher maintenant notre grand oracle français. Et on va essayer de, euh, ça, je ne regarde pas la coupe, d'avoir des détails sur chacune des autres cartes. On va faire un peu de place. Enfin, je manque un peu de place, évidemment, enfin, bon, comme d'habitude. Alors, ici, qu'est-ce qu'on a sur cette histoire de Discord de, On se tape dessus. Bon, puis y en a un qui fait la tronche, hein, vous avez remarqué. Mais celui-là, il n'est pas dans l'Europe. Hein. Ça, pour moi, c'est les pays d'Asie qui boudent, qui sont à part. Bon, ok. Et puis alors, il y en a un qui regarde. Oui, bah, je vous ai pas tout expliqué, c'est vrai. Bon. Donc, euh, toujours la pagaille sur l'Europe et sur le monde. Ok. Alors, celui qui regarde en douce, je ne sais pas qui c'est. <rire> ça peut très bien être du côté de l'Est, comme ça peut être autre chose. Voilà. J'essaie de me concentrer maintenant que je vous parle, n'est-ce pas Exercice difficile. Alors, on a les questions de travail. Ouais, donc là, activité, travail. Je suis sur les choses négatives. Donc, les choses au niveau du travail, de l'activité, n'iront plus du tout. Ça n'ira plus du tout en Europe. Et du coup, c'est pour ça que ça va créer aussi des... On se tape dessus, on se tape sur le voisin. Bon. C'est pas ma faute, c'est ta faute, que sais-je. Enfin, un, un peu ce genre de choses. Hein. Ou alors, on se bat au niveau des ressources. Enfin, il y a un truc. Bon. Ici... Encore une fois, je suis sur les choses négatives. Pour moi, il y a des gens qui vont partir. Oui, j'avais déjà dit tout à l'heure, mais je redis. Il y a des gens qui vont partir, qui vont prendre le large. Et, et c'est pour ça que j'ai les cigognes. Vous savez que les cigognes sont, sont aussi très, très souvent en relation avec les déménagements. Donc, des déménagements, mais loin. Donc, des gens qui partent. Un exode. Ici, on va avoir des histoires de vol ou de perte. Bon. Alors, pour l'instant, je ne sais pas si c'est... Euh, financier ou autre chose, parce que cette carte-là montre aussi qu'on se met à l'abri. Donc, on, on ira voir. Pour l'instant, les deux ensemble, je sais pas trop. Mais les quatre ensemble me parlent pas mal. Hein. Donc, on se met à l'abri, on s'en va. Mais il y a des histoires de vol. Donc, ça, on ira recreuser sur la question. L'oligarchie qui va faire des propositions Ici, vous avez proposition, oligarchie. Ça, c'est l'oligarchie pour moi, puisque la, la carte parle d'elle-même. Ce hein, sont les gens riches, euh, luxe, euh, voilà. Bon, on sait qui c'est. Alors, ici, sur le, base, le vase qui est cassé, on a <coughs> pardon quelque chose qui peut revenir du passé. On va regarder ce que c'est, là, non plus. Euh, ça peut être le pass, hein, le passé, le passe, le passe du passé, enfin, que sais-je Bon, là, on a aussi plusieurs interprétations possibles. Bien, on va continuer avec nos cartes postales que j'aime bien et qui, parfois, nous donnent des informations intéressantes. Le seul problème, c'est qu'elles sont un peu grandes, mais je vais faire de mon mieux. Alors, les choses négatives, les, vous avez compris qu'en Europe, au niveau du travail, l'activité, euh, ça va mal se passer. Bah ben oui, ça... J'étais en train de me demander si ce n'était pas l'agriculture, mais euh... Euh, je ne sais pas pourquoi, c'est plutôt le travail. C'est parce qu'on a de la terre retournée, hein. c'est pour ça que j'étais en train de penser à ça. Mais je dirais que c'est quand même le travail ici. Ok. Là, sur les départs, on va mettre une carte ici. Ici, sur le vol et la perte, moi je pense que c'est les histoires financières, parce que c'est la pie. Donc la pie, c'est vraiment une pie voleuse. L'oligarchie qui va faire des propositions, euh, ça ne peut pas être bon, hein, puisque c'est dans le négatif de toute façon. Et là, des choses qui sont cassées, qui ne peuvent pas être réparées, puisque vous avez bien vu que le vase, il manque des morceaux. Donc, on ne peut pas recoller les choses. Et il y a une salamandre qui peut montrer un problème avec le feu. Alors, le feu, est-ce que c'est le feu, l'énergie Bon, on va regarder. Alors, la première carte, qu'est-ce qu'on a On a... Oh là, oh là, oh là, oh là, oh euh, là. On a des gens qui sont au bord de... au bord du gouffre. Moi, j'ai peur qu'il y ait... J'ai peur vraiment, vraiment qu'il y ait des gens qui se suicident. Hein. Avec une carte comme ça. Euh, je ne sais pas pourquoi. Parce que le personnage, je vous rapproche un peu. Il est au bord de la falaise. et Il est en train de se pencher quand même. Hein. Je ne sais pas pour vous, mais personnellement, moi, j'irai pas là. Hein. J'irai peut-être ici, éventuellement, pour admirer le paysage. Mais là, j'irai pas. Euh, donc là, il y a un danger. Mais un danger... Encore une fois, on se demande si la personne va faire le grand saut ou pas. Donc, avec ces cartes-là danger très important au niveau du travail qui peut conduire certaines personnes même à des décisions terribles je n'ai pas peur de le dire malheureusement bon mais je vous dis on est dans le négatif là. on gardera le positif après deux secondes alors ici on a des choses voilà on a deux fois la barque hein. donc c'est bien bien les, les gens qui vont partir qui tracent un sillage qui, qui prennent le large je vous avais dit tout à l'heure qui prennent le large ben, c'est exactement ça bon donc les départs, et comme je suis sur la France, eh bien, il y a des gens, malheureusement, qui vont quitter la France. Alors, vous allez me dire, oui, moi aussi je l'ai fait. Bah ben oui, moi je l'ai fait, mais moi je l'ai fait pour des raisons privées. Je ne l'ai pas fait pour des raisons économiques. Bon. Est-ce que je serais restée au bout de tout ce qui se passe Pff, Pas évident. Hein. Ah Je pense que je me serais éloignée, parce que comme j'étais sur Paris, de toute façon, Ouais je pense que je me serais éloignée de toute façon. Alors, ici, on a des choses avec l'ananas... Alors, ça fait penser à des questions de nourriture. Hein. Je pense que vous êtes un peu d'accord. Je fais attention vous voyez bien la caméra, les, les cartes, pardon. Donc, tant pis pour les joli décor. Alors, il y a des questions de nourriture ici, hein, parce qu'on a de l'ananas. Euh, ça me fait penser aussi, alors, euh, pas que aux fruits exotiques, hein, mais aux fruits, aux légumes éventuellement. Tout ce qui vient de loin... Euh, tout, tout ce qu'on importe, en fait, si vous voulez, au niveau des, des fruits et légumes, on va rajouter les légumes. Ou là, il peut y avoir des explosions au niveau des prix. Alors moi, je sais pas, hein, je vous vous donner l'exemple, il hein, n'y a pas que les ananas, il y a euh, les kiwis, enfin, que sais-je, enfin, vous voyez, les, les trucs qu'on importe qui viennent de loin. Donc là, attention, il va y avoir, pour moi, des hausses de prix. Et peut-être des pénuries, même. Qu'est-ce qu'ils vont nous proposer, ici, là Ceux-là, là, les grands cerveaux. C'est marrant, comme ça, ça sort bien, quand même, hein. Cela, vous voyez, c'est les gens qui sont dans l'oc, l'oc qui fait ult, voilà. Donc ce sont ces gens-là. Il y a des questions de surveillance. Donc euh, c'est, alors moi j'ai rien contre les chouettes ou les hiboux, hein. petit coucou à Isabelle qui aime beaucoup ces animaux-là. J'aime beaucoup les animaux, tous les animaux, sauf les araignées. Mais ces animaux-là, je les trouve magnifiques. Hein. Simplement dans ce jeu-là, enfin dans ce jeu-là, dans cette carte postale-là, j'y vois quand même une menace. Hein, c'est une, une carte de menace. Et j'y vois aussi, encore une fois, les gens, parce que c'est négatif, qui font des trucs hoc, ok. lutte OK Bon. Donc là, ils vont faire une proposition, une proposition qui ne sera pas positive pour nous, mais qui peut passer aussi par, d'ailleurs, des questions de surveillance. On ira regarder après. Je la mets comme ça pour euh, éviter de trop surcharger le jeu. Ici, qu'est-ce qu'on a Alors, on a les marchés. Alors, quelque chose qui est cassé, donc c'est bien, là c'est le commerce, hein. quelque chose qui est cassé, euh, alors le passé ça peut nous montrer que les choses ne reviendront plus comme dans le passé par exemple, hein. donc il y aura vraiment des choses qui vont disparaître, des choses qui, pour moi il y a, il y a des vraiment vraiment des, des entreprises qui vont fermer, on le voit ici avec des drames, très certainement humains, et ici avec des choses qui sont cassées, donc au niveau économie, cata, Mais ça ça fait longtemps que je le dis, euh, au niveau astrologique c'est pas bon non plus donc Je préfère vous le dire hein, comme ça euh, bon sur 2022, j'avais dit que ce serait pas bon et ça va continuer bon pour ça que je vous dis toujours prévoyez prévoyez faites des réserves faites des, pr des provisions c'est pas perdu c'est pas perdu faites bien attention simplement aux dates de péremption et essayez aussi d'avoir euh, un minimum d'autonomie ça j'en ai déjà dit je veux dire à chaque fois dans mes vidéos ce sera du rebâchage mais il est important que tout le monde puisse se préparer alors on va aller chercher des petites cartes maintenant. J'espère qu'elles vont bien sortir. C'est des mots, hein. Ce sont des mots. Donc, pareil, je ne regarde pas la coupe. Voilà. Et on va essayer de voir un petit peu si on peut avoir davantage de, d'informations. Quoique, c'est déjà pas mal quand même, hein. bon, vous avez remarqué que je n'ai pas sorti les trucs de guerre ou quoi que ce soit. Donc, on va voir. On, on, éventuellement, bah, on posera la question. Bon. Alors. Ici, merveilleux. Bon. <rire> Là, par contre, ça correspond pas vraiment, dit. Ouais, merveilleux. On, on ira remettre une carte. OK. Ici, on a dette. Ouais, C'est marrant parce que j'aurais plutôt, plutôt tendance à les échanger, moi. Hein. Dette ici et merveilleux là. Bon. Mais si on considère que cette, cette ligne-là est logique avec dette, ça voudrait dire qu'il y a des gens qui quittent la France du fait de dette. Pour, pour le merveilleux, j'irai revoir. Éventuellement, ce qui, ce qui vient de venir en tête ici... C'est que ça peut être merveilleux d'en finir, quoi, de vouloir en finir éventuellement, ce qui est pas euh, vraiment euh, de bonne loi. Bon, alors dette, vous avez compris, hein, dette financière qui fait que les gens partent. Ici, qu'est-ce qu'on a éliminé Ouais, donc il va bien y avoir un manque, hein. Euh, il va y avoir un manque au niveau des fruits et légumes, à mon avis. Ici, qu'est-ce qu'on a sage Ah, oh, ils vont encore nous faire du baratin là en faisant des propositions qui sont faussement sages, parce que je ne leur fais pas du, du tout confiance, comme vous le savez. Et là, qu'est-ce qu'on a seul Ouais, bah les commerçants, ils vont se sentir très seuls. Bon. Ah, je vous dis, c'est des, des mots. Alors, je teste, hein, d'accord Bon. On peut éventuellement aller remettre des, des petites cartes de Dixit. Alors, je ne sais pas quel paquet j'ai pris. On va prendre celui-ci. Pour voir si on peut encore avoir des petites euh, informations. Alors merveilleux, donc merveilleux de sauter dans le vide, hein, en gros, hein, moi c'est ce que je vois. C'est, c'est, je suis logique, hein, si je suis logique. Donc des pro, des des problèmes au sein de l'Europe, ils n'arrivent pas à se mettre d'accord, notamment au niveau des problèmes économiques qui conduiraient les gens, bah voilà, au bord du précipice. Et certains même, eh bien, pourraient faire le grand saut parce que pour eux, ce serait euh, la seule solution, quoi, en gros. Hein. Ici, on a le départ de France du fait de problèmes financiers. Là, alors, c'est vrai qu'il est éliminé. On peut se demander aussi si ce n'est pas l'intention de nos chers gouvernants de vouloir éliminer la population. Hein, pourquoi pas éliminer par le manque de le manque, le manque de nourriture. Hein. On, peut, on peut aller très loin. Hein. Alors ça, on va regarder la seule. Bon, je suis un peu euh, aussi euh, <rire> perplexe ou plutôt... Euh, voilà. Euh, on va regarder ce qui sort. Non, pas perplexe, c'est pas le, le mot que j'ai, mais on l'a pas en, en français. C'est gespannt en allemand. Sous tension, c'est le suspense. Alors, ici, ben là, on a les, on a les, les comment on appelle ça euh, La transition énergétique qui va continuer hein, et qui va provoquer justement de gros problèmes. Donc ça veut dire qu'ils vont continuer à nous casser les pieds avec ça. Vous avez les éoliennes ici. Hein Donc ils vont continuer leur euh, leur propas à ce sujet-là. Mais en fait, euh, alors c'est peut-être pour ça que j'avais merveilleux d'ailleurs, je me demande. Pour eux c'est merveilleux, par contre pour les gens ça va être la cata. Alors, quand je dis les gens, c est, c est, je suis dedans, hein, pour tout le monde. Donc ils vont continuer leur truc absurde, et en fait ça va, leur pas à ce niveau-là, et ça va en fait provoquer un changement, où vous voyez, euh, bah, il y aura toujours de la pollution, de toute façon ça ne changera pas, parce que le problème il n'est pas là à mon sens. Et en plus... Euh, il pleuvra, il fera nuit et il y aura un problème de courant parce qu'il y a un panneau, un poteau électrique ici donc ça ne résoudra rien mais ils vont continuer euh, à nous casser les pieds à ce niveau là Bon, ici, ouais, alors voyez bien faire attention, il y a des gens qui se, qui commencent déjà à, à se méfier hein, à avoir un peu la trouille on garde à droite, on garde à gauche euh, euh, voilà donc ça c'est simplement la confirmation qu'il y a bien des gens qui veulent partir hein, on, on, sort de, on sort de chez soi là on part. Alors, on se demande peut-être où aller. À droite, à gauche, euh, voilà, devant, c'est pas. Mais il y a des gens qui partent, c'est sûr. Qu'est-ce qu'on a ici Ah, bah tiens, c'est nos chers euh, ballots. Alors, ballots, pour ceux qui me connaissent pas, c'est l'ABO. Hein. Je dis ballots parce que c'est plus, plus facile. Et puis, parce que ça évite certaines sursangs. <rire> vous mettez là aussi dans l'autre sens. Hein. Bon. Ouais, on est obligé de parler comme ça. Bah, qu'est-ce que vous voulez C'est comme ça. Hein. C'est Big Brother, bébé. Bien. Alors. On va avoir de nouveau les ballots qui vont entrer dans la danse. Alors, je sais pas pourquoi exactement euh, par rapport à la nourriture. Ouais, alors, intuitivement, moi, il faudra faire attention à ce qu'on mange. Hein. OK. Parce que il risque d'y avoir encore des, des problèmes au niveau de la nourriture. Hein. Il y en a eu certains euh, cette année. Hein, euh, pas mal de produits qui ont été rappelés. Quand je dis rappelés, euh, ramener quoi. Euh, fallait les ramener, justement. Euh, je sais pas si vous vous souvenez. Eh bien, là... Je dirais que, non seulement, il y a risque d'y avoir des hausses des prix, donc d'où vol, des pénuries, mais en même temps, des problèmes dans la nourriture. Parce que ils veulent éliminer. Voilà. Qui bah ben, nous. Bon. Ici, sage. Alors, j'ai dit que c'était dans le négatif. Bon, ben, on va encore nous bassiner. Hein. Euh, on va encore vouloir nous endormir avec des beaux discours. Pourtant, c'est une belle carte. Mais encore une fois, j'ai demandé ce qui était négatif. Donc, euh, puisque je suis dans le négatif et qu'il y a la carte sage et qu'il y a une harmonie, pour moi, on va vouloir nous endormir avec des beaux discours ou des belles paroles ou des belles musiques. Vous avez le choix. Bon. Mais vous voyez que pour l'instant, je ne sais pas exactement ce que c'est là. J'ai juste le fait qu'ils vont faire des propositions. Avec. Alors, le hibou, ça fait quand même penser à une surveillance. Hein, parce qu'il y a les yeux. Mais on peut aller. on pourra demander exactement de quoi il s'agit ici. Et là, on a seul. Bah ben voilà, on a bien effectivement une situation. Alors des gens qui veulent euh, qui, qui veulent protéger d'ailleurs euh, ce ce qui est important pour eux, mais vous voyez qu'il y a une situation d'équilibre, c'est une équilibriste. Hein. Bon, donc au niveau des marchés, au niveau des commerçants, ceux-ci vont se sentir extrêmement seuls et j'ai envie de dire abandonnés. Donc ils vont être vraiment vraiment sur la corde raide hein, ici. Hein. Bon, alors il y en a certains d'entre eux puisque c'est une équilibriste qui arriveront à trouver un équilibre. Mais alors ça va être dur. Et c'est vraiment du fait des questions d'énergie ici. Si vous avez les ampoules électriques. Donc quand je vous dis qu'on n'a pas fini avec les questions d'électricité ou d'énergie, eh bien, je, je confirme. Je confirme que cette question d'électricité va énormément, on retrouve aussi des questions électriques, énormément euh, provoquer des difficultés au niveau des commerçants, des plutôt plutôt des petits commerçants d'ailleurs. Hein des, des commerçants et, et nous on, on en a déjà enfin moi j'ai remarqué déjà je suis dans une toute petite ville à la campagne euh, mais enfin il y a un centre-ville quand même j'ai déjà remarqué qu'il y en a qui ont mis la clé sous la porte hein. bon voilà bah ben c'est ça donc euh, bon on va quand même regarder ce que c'est que ça ici et qu'est-ce qu'ils vont nous faire comme proposition ici on va on va demander au grand oracle français s'il peut nous donner une petite idée avec quoi ils vont nous endormir et là euh, et puis, encore une fois, ici. Bon, le reste, je crois que ça se passe de ça se, ça se passe de détails. Ici, là, c'est assez clair. Alors, ici, stagnation. Stagnation. Il y a des choses qui sont en train de dormir aussi. Donc, ça ne va pas assez vite à l'engrais, par exemple, pour nous éliminer. Ouais ça peut être ça. On ira revoir après. Ici, qu'est-ce qu'ils vont nous faire comme proposition Fragile fragilité donc ils vont nous faire des propositions bon, déjà complètement n'importe comment parce que c'est le pis lit donc euh, c'est pas stable hein. c'est des trucs qui vont ne rien apporter qui vont faire comme ça sais, par contre je sais pas exactement quoi et ici on a c'est bien les questions de développement d'accord de fertilité de développement où là il y aura un problème puisque encore une fois je suis dans le négatif donc euh, euh, là, il y aura un, vraiment un problème. Et à mon avis, vous voyez, le, le champ, c'est vraiment ce qu'on récolte. Donc là, c'est bien les questions des marchés, hein. euh, les marchés sur lesquels on va faire le, le, nos courses, où il y a les producteurs agricoles, etc. Les maraîchers, comme on dit, qui vendent. Et là, ben, c'est là, là vraiment, vraiment, il va y avoir un gros problème puisque encore une fois, le vase est cassé. Donc problème économique, problème de nourriture. Propositions qui ne vont rien amener du tout, mais je ne sais pas exactement lesquelles de propositions. Ici, bah, une volonté de nous éliminer, les ballots qui se. qui sont la guerre entre eux, éventuellement. Ben bah oui, parce qu'il y a des marchés à décrocher. Hein. Des gens qui s'en vont et des gens qui désespèrent. Bon, c'est ce que je vois. Je vous dis qu'on était sur le négatif. On va reprendre ce paquet-là. Pour voir encore un peu ici et là. Là, c'est pas très clair. Alors, ici. Il y a toujours les questions de faire peur, ok. Bon, à part ça, les questions de nous faire peur, point. Donc il y a le discours de la peur qui continue. Et là, ben là, en fait, déjà un peu plus clair. Hein, ils vont faire des propositions, mais qui ne vont rien résoudre et qui vont et de, ils vont essayer de nous endormir. Et la seule chose que ça va provoquer, c'est que les gens vont vouloir remplir leur caddie. Donc, il va y avoir panique à bord, là. Bon. Euh, alors, les questions de guerre ne sont pas ressorties. On va... Euh, qu'est-ce qu'on va faire On va te poser la question, peut-être, alors. Ou alors, je vais refaire une ligne avec une autre, un autre jeu. Alors, attendez, qu'est-ce que je vais prendre Ah, bah tiens, je vais prendre le jeu Habitat. Attendez, deux secondes, je fais sur pause, le temps de retrouver mon jeu. Voilà, j'ai retrouvé Habitat. Alors, on va essayer de voir un petit peu si on peut avoir des problèmes euh, en relation avec la guerre, parce que c'est pas tellement sorti. Hein. Bon. Alors, ça veut dire peut-être que la guerre continue. Hein. Mais enfin, là encore une fois, j'étais dans le négatif. Mais enfin, euh, bon, je sais, je sais pas, c'est pas ressorti. Alors. Est-ce que éventuellement on peut avoir des problèmes par rapport euh, à autre chose? Alors, on va refaire une ligne que avec Habitat. Hein. D'accord On va voir un peu ce qui est... Parce que habitat justement, euh... ça, ça peut montrer les questions d'environnement. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on va avoir Il euh, bah, y a toujours les gens... Alors, là, il y a les gens qui sont toujours en train de regarder leur TV, leur télé, et qui n'ont pas vraiment conscience de la réalité. Ici, alors c'est marrant parce que c'est sur la deuxième, hein, en plus. Ici, on a bien les gens qui vont vouloir se rapprocher de la nature... Et ce qui est drôle, c'est avec ces cartes-là, il y a les questions aussi avec les crapauds. Ça fait penser à des questions de se soigner avec des choses naturelles. Ne me demandez pas, hein, c'est des associations d'idées que j'ai, moi. Bon, ok. Ici, pas bah pareil, hein, le bien-être des enfants. Pour l'instant, il ne parle pas du tout de problèmes de guerre. Hein. Voilà. Vous voyez, la cigogne de nouveau, les gens qui partent. Et pareil, bon, bah, tout ça, c'est vraiment le, le chose la plus importante, c'est le fait que les gens s'en aillent, hein. c'est vraiment ça, hein. pour le bien-être des enfants, pour la nourriture, pour pouvoir continuer à nourrir les enfants, bah, c'est vrai que si on va à la campagne, il hein, euh, y a les vaches, donc il y a du lait, il y a du fromage, etc, etc, hein. bon, ok, donc là, il me, il me dit rien de plus. Est-ce qu'on va avoir un problème de guerre ben Ça, on va demander au tarot, peut-être. Hein, parce que c'est pas ressorti, mais ça ne veut pas dire que ce sera pas, ça ne va pas arriver. Hein. Est-ce qu'on va, on va avoir un problème au niveau de la guerre C'est pas ressorti, mais on va poser la question. C'est vraiment plus les questions économiques que je vois, moi. Euh, du coup, je n'ai pas regardé la coupe. Alors, c'est quoi Magicien et 4 de deniers. Attendez, je vous les montre. Hein. Bon, là, c'est quand même les questions financières qui ressortent. Hein. Bien. Bien. Alors, est-ce qu'on va avoir un problème avec l'Est euh, Voilà, on va demander. Donc, je vais le mettre comme ça. Hein. J'espère que vous arriverez à voir. C'est pour éviter de ranger tout mon jeu. Alors, on a quand même l'étoile. Ça, c'est une bonne chose. Une surprise. Toujours les questions financières. Et l'intervention d'une femme. Alors, je ne sais pas pourquoi. Ne hein. me demandez pas. J'ai l'impression qu'on est assez protégé de ce point de vue-là, moi. Alors, ça se trouve, je me plante complètement. Non, il me parle pas de guerre du tout. Hein. Il me parle de choses financières. Ouais. Encore une fois. Bon, ce qu'il me dit, en fait, c'est qu'il va y avoir énormément d'aides financières. Mais il me parle pas de guerre. Donc, ils vont arroser, arroser, arroser. Et il y a une femme qui va intervenir dans cette histoire. Ok. Je crois qu'il faudra qu'on fasse un jeu vraiment sur le, les questions de guerre. Parce que c'est marrant parce que moi, je vois quand même un danger hein, sur 2023. Il ouais, faudra que je refasse un tirage là-dessus. Bon, on va passer au positif. Donc, pour ça, je vais faire une autre vidéo, sinon ça va être trop long. Donc, celle-ci, c'est négatif. Et maintenant, on va aller regarder de mon côté. Donc, à tout de suite